Alors aujourd'hui j'aimerais qu'on parle du changement parce que je me rends compte que souvent quand on y pense ça a plus une connotation négative que positive, on se dit oh tu as changé et généralement c'est en fonction de notre perspective de la personne. C'est souvent parce que soit la personne ne se comporte plus comme on aimerait qu'elle se comporte, soit la personne n'est plus comme on aimerait qu'elle soit et on se dit on se dit, cette personne a forcément changé euh, de la mauvaise façon ou ne fait plus juste les choses. Il y avait un intérêt pour les deux personnes. Et généralement, on ne s'en sort pas pour se demander, mais pourquoi est-ce qu'il y a ce changement Pourquoi est-ce que cette personne a adapté ses nouvelles habitudes Pourquoi est-ce que cette personne se comporte maintenant de cette façon C'est toujours nous, nous, c'est jamais l'autre personne. Souvent aussi, quand on pense au changement, on a peur, c'est du genre... On sait qu'il faut faire un changement et en faisant ce changement-là, il faut qu'on fasse les bons choix, mais surtout les choix difficiles. Souvent, on arrive dans un stade de nos, de nos vies où il faut qu'on avance. Et pour avancer, il faut qu'on lâche certaines choses qu'on faisait avant. Il faut qu'on s'améliore et pour s'améliorer, c'est forcément quitter le passé pour aller de l'avant, lâcher les choses peut-être qui n'était pas si bonne, les choses qui ne te servent plus, les habitudes, les attitudes qui ne sont plus favorables à, à ton égard. Et puis tu commences avec de nouvelles habitudes, tu t'adaptes juste à ta réalité, à ta situation, aux nouvelles responsabilités que tu as. Et donc, il faut faire ces bons choix-là, il faut faire ces choix difficiles -là. Et généralement, notre entourage ne voit pas souvent ces choses, ne voient pas euh, la vie de la même façon. Souvent, on se dit juste, ah, tu viens de te marier, oui, tu ne vas plus en bas de nuit, oh, oh. mais on oublie que souvent avec les relations ou avec nos nouvelles responsabilités, on n'a plus le temps de faire des choses, peut-être juste pour s'amuser ou juste pour oublier ou passer du temps. On a des enfants à la maison, on a une femme à la maison ou un homme, on a, on a, on a, alors on doit s'adapter à cette réalité-là. Mais souvent, les gens ne comprennent pas ça. Si on prend par exemple les relations, au début on est souvent très calme, pas calme, je veux dire prudent, on prend notre temps, on analyse la personne, c'est comme on veut s'assurer que ok, là j'ai trouvé quelqu'un de bien, là j'ai trouvé quelqu'un qui me comprend. Et au fur et à mesure de, de la relation, de l'amitié, etc., on commence à se révéler tranquillement. Parce qu'au début, tu ne veux pas tout verser à la personne de peur que cette personne peut-être ne va pas t'aimer comme tu es, de peur que cette personne va peut-être fuir. Alors, tu prends ton temps. Et puis, quand tu es plus confortable, là, tu te dévoiles. Tu commences à montrer peut-être ton pas si beau caractère. Peut-être tes tu n'es pas assez jovial, Peut-être tes tu n'es pas assez patient. Si vous commencez à avoir des chicanes de gauche à droite. Et puis, en ta tête, tu te dis, mais hé, hey, tu as changé. Hein? Je ne te connaissais pas comme ça. Tu ne faisais pas ça comme ça. Mais je ne dirais pas que c'est vraiment un changement. C'est vraiment plus comme là je peux te montrer à moi qui je suis. Une, une réaction ou bien une réaction à une situation. Maintenant que je suis confortable, là, je peux m'ouvrir. Maintenant que je suis confortable avec toi, là, je peux tout te dire, je peux tout parler, je peux, je peux. C'est pas forcément un changement, mais plus comme, ok, je me suis adapté à cette vie, je me suis adapté à toi et maintenant, je te considère comme quelqu'un qui est proche de moi. Alors, tu mérites de voir ça, tu mérites de savoir ça. C'est pour ça, moi, je dis souvent dans la vie, on peut pas forcément, on peut pas réellement connaître quelqu'un complètement quand on n'a pas vu quatre phases de cette personne. Quand la personne est contente, quand la personne est triste, quand la personne a de l'argent et quand la personne n'en a pas. Durant ces quatre phases-là, tu vas découvrir quelque chose de nouveau, soit avec ton ami, soit avec ton partenaire. Forcément, ils vont te montrer des habitudes et des caractères que eux-mêmes peut-être ne savaient pas qu'ils avaient, parce que c'est tant que tu es face à une, une réalité, à une situation, à une conséquence, que tu peux réellement découvrir, c'est quoi ta réaction. Généralement, on va dire, ah oh non, je ne ferai jamais ça, je ne vais jamais dire ça, je ne vais jamais. Mais quand la réalité, de la situation te trouve, peut-être tu changes, peut-être il y a un caractère que tu développes, peut-être il y a ci, peut-être il y a ça. Et c'est la réalité des choses, ça ne veut pas forcément dire que oui, la personne a peut-être changé, mais je me dis, c'est plus une réaction à une situation. Maintenant que j'ai ce deuil, je me rends faim. Je ne m'ouvre pas beaucoup, je ne parle pas beaucoup. Alors la personne qui était joviale avant, la personne qui aimait faire, faire rire les gens, cette personne qui était toujours en joie, etc. Maintenant que je traverse cette situation difficile, je me rends faim. J'ai peur, peut-être il y a même une colère, du genre, ou oh, arrêter de m'appeler, je suis fatiguée. Et là, je dirais... Cette personne n'a pas forcément changé, elle réagit en fonction de certaines situations. Peut-être aujourd'hui tu n'as pas d'argent, oui tu te bats pour en avoir plus, mais en attendant tu es quelqu'un qui apprécie tout le monde autour de toi, tu apprécies toutes les petites choses de la vie, et demain quand tu as cet argent, subitement tu te sens supérieur, subitement c'est comme ah j'ai poiroté tous ces gens qui n'ont pas cru en moi, je vais les montrer qui je suis maintenant. Vous voyez un peu Peut-être on va voir ça comme un changement. Moi, je le vois aussi comme une réaction. La personne regarde peut-être tout ce qu'elle a pu traverser et voit lui maintenant, et se dit ah, « Ah non, j'ai souffert, on ne peut même plus blaguer avec moi, vous voyez un peu. » Donc pour moi, quand je regarde un peu tout ça, le changement en tant que tel n'est pas forcément une chose mauvaise. On doit se rappeler que le changement est la chose la plus constante dans cette vie. Quand on condescend, il y aura un changement, il y aura quelque chose qui aura changé, etc. etc. Et il y a un verset de la Bible qui le dit clairement. Quand j'étais un enfant, je me comportais comme un enfant. Et maintenant que je suis un homme, je me comporte comme un homme. Ce qui veut dire que dans cette vie, tu es obligé de changer. Dans cette vie, tu es obligé de grandir, de t'améliorer et d'aller de l'avant. Oui, quand tu étais un enfant, tu aimais jouer, c'était comme tu n'avais aucun souci, tu faisais tout ce que tu voulais. Maintenant que tu es grand, tu as plus de responsabilités, tu as plus de ceci, plus de cela, alors tu dois te comporter en conséquence. Nous, de notre côté, quand on voit une personne changer ou peut-être réagir à, face à une situation, ce n'est pas le temps peut-être de culpabiliser cette personne. Ce n'est pas le temps de blâmer cette personne en disant, « Oh, tu as changé, tu ne fais plus ça, tu ne fais plus ceci. » Nous aussi, de notre côté, on doit peut-être prendre du recul et juste comprendre. Mais pourquoi est-ce que cette personne est devenue comme ça Qu'est-ce qui se passe Quelles sont les, les, les situations qui se, euh, se passent autour de lui Est-ce qu'il traverse, traverse quelque chose de différent Est-ce qu'il traverse quelque chose de difficile Est-ce qu'il y a eu un changement critique ou particulier dans sa vie qui le pousse à être comme ça Et s'il a changé, pourquoi oh il vient de se marier, ah d'accord les responsabilités. oh il vient d'avoir un enfant, ah d'accord je comprends, c'est pour ça il sort plus trop, c'est pour ça il boit plus trop, c'est pour ça il arrêté de fumer, c'est pour ça ça bla bla etc et plus on essaye de mieux comprendre les gens autour de nous plus on s'adapte aussi à ce changement parce que c'est clair qu'à un moment donné on marchera plus avec les mêmes personnes c'est clair qu'à un moment donné on fera plus les mêmes choses qu'on ferait avant c'est clair qu'à un moment donné la personne qu'on était hier n'est pas la personne qu'on sera aujourd'hui pas parce que je sais pas on est devenu ou je ne sais pas trop qu'elles vont c'est passer qui peuvent passer dans nos têtes mais on est appelé à changer on est appelé à s'adapter à des situations à vouloir le meilleur à vouloir se booster encore plus à vouloir d'avancer de la bonne façon donc quand vous voyez quelqu'un en train de devenir je sais pas il faut aussi se rappeler que le changement doit être positif en fait il doit être positif il doit vraiment Montrer que non, là, tu es en train d'avancer t'avancer vers un chemin meilleur ou droit. Aussi, il faut se rappeler que tout changement n'est pas forcément positif et tout changement ne veut pas dire que tu fais du progrès. Tu peux changer, mais en allant en arrière. Toi qui étais gentil, toi qui étais bon, aujourd'hui tu es méchant, aujourd'hui tu es égoïste, aujourd'hui tu es ceci, tu as laissé toutes tes bonnes habitudes pour apprendre les mauvaises. Il y a un changement, mais qui n'est pas le bon, qui te fait plutôt rentrer en arrière au lieu de te faire avancer. Donc, pour moi, le changement n'est pas une chose si mauvaise que ça. On a besoin de changer, on a besoin... et quand je dis changer, c'est vraiment plus grandir, en fait. Quand une personne grandit, c'est clair que oui, elle change, elle adopte des nouvelles habitudes, des nouvelles attitudes. Et quelque elle adopte une attitude ou une, une personne qui veut le meilleur, qui veut avancer. Mais moi, je pense qu'en tant que nous, ces personnes qui voyons ce changement-là, qu'on ne soit pas apte à, à juger, qu'on ne soit pas rapide à dire que ⁇ Oh, tu as changé, pourquoi est-ce que tu fais plus ça ?⁇ Et même si cette personne ne, ne le fait plus, c'est à nous d'être compréhensifs en fait, parce qu'à un moment donné, on n'aura plus les mêmes valeurs, un moment donné, on n'aura peut-être pas les mêmes responsabilités, pas les mêmes intérêts, pas les mêmes goûts, etc. Et c'est correct. Si à un moment donné, vous, avez, vous êtes dans un cercle d'amis et vous avez et même en avançant dans la vie, vous gardez ces mêmes habitudes, ces mêmes valeurs, etc. Alors on va avancer ensemble. Mais si à un moment donné, vous vous rendez compte que la présence d'une personne est plus détrimentale à votre succès, à votre poussée, alors c'est normal et c'est ok de dire là c'est bon on partage plus les mêmes choses alors on va aller chacun de son côté et c'est correct alors il faudrait pas qu'on culpabilise les gens quand ils adoptent certaines attitudes attitude, ou habitudes il faudrait pas qu'on culpabilise les gens quand ils changent pour quelque chose de meilleur quand ils cherchent de meilleur pour leur vie c'est à nous aussi de comprendre ça et aussi de regarder les bons changements aussi dans nos vies, d'essayer d'être meilleur, Aussi quand on voit que quelqu'un peut-être change de la, de la mauvaise façon, de ne pas les abandonner. Parce que souvent je regarde, on a tendance à très vite aussi lâcher les personnes peut-être qui commencent à développer quelque chose de mauvais. On se dit, ok oui c'est vrai que ça ne va plus avec moi, fait que je vais te laisser. Si tout le monde devait délaisser cette personne-là, qui va l'aider Qui va lui faire comprendre que écoute ce que tu as fais là n'est pas bien qui va, de la, va le faire sortir de cette noirceur là vers la lumière si on est tellement aussi apte à lâcher tout le monde qui n'a pas de bonnes habitudes qui n'a pas euh, des bonnes valeurs qu'on nous etc qui le fera, si tout le monde doit laisser ils seront délaissés, ils vont continuer à s'enfoncer ils ne vont pas euh, avoir une, une vie meilleure donc demain quand on les verra dans la, dans la rue on, on se dira qui a offert une main, qui a tendu la main pour aider. Si au moins tu as tendu, la personne a refusé ton aide, là tu diras au moins j'ai fait, fait ma part, j'ai fait ce que je pouvais, mais cette personne n'a pas écouté. Mais si tu n'as pas fait, demain, ne sois pas la première à dire « Oh, il a changer, regarde ce qu'il est devenu. » Tu aurais pu aider, mais tu ne l'as pas, pas fait. Donc, je ne sais pas si ce message vous a aidé. Pour moi, le changement en gros, c'est pas si mauvais. On en a tous besoin. À un moment donné, on ne peut pas rester la même personne. Il y a toujours des choses qu'on doit apprendre dans la vie, qu'on peut apprendre dans la vie. Il y a toujours de nouvelles choses à apprendre. Quand même, quand on se dit, on connaît, on connaît pas tout. Donc, c'est notre opportunité d'ouvrir notre esprit, de vouloir connaître, de vouloir s'améliorer, de toujours vouloir inspirer le meilleur. J'espère que ce message vous a apporté de la valeur. J'espère que ce message vous a guidé, vous a appris quelque chose. Et J'espère qu'on serait plus compréhensif envers les gens autour de nous. Et souvent, aussi, on pense que oh c'est peut-être des situations qui changent les personnes et qui, ou qui leur font adopter certaines attitudes, mais souvent, c'est nos attitudes aussi à nous. Une personne peut commencer à se renfermer, celle envers toi, parce qu'elle se rend compte que chaque fois qu'elle s'ouvre, tout ce que vous faites, c'est peut-être dénigré ou mettre la faute sur la personne, ou avoir des commentaires déplacés. Souvent aussi, c'est notre comportement envers les gens qui, qui détermine leur, leur réaction envers nous. Personne ne va pas sourire parce que, parce que tu lui fais sentir un, un genre. Je ne sais pas comment expliquer. Ou bien, tu ne sais pas vraiment écouter quand une personne t'écoute. C'est pas si ou bien tu écoutes juste pour répondre, ce n'est jamais une, une conversation tranquille, fluide, ou ces deux personnes qui s'ouvrent ou qui parlent ouvertement. Donc, oui, regardez la situation autour de vous, regardez aussi votre comportement envers ces personnes. Et il y a toujours une explication à tout. En fait, on se lève par ça un matin et puis on change, puis on adopte des des habitudes sans avoir une réflexion bien placée ou etc. Mais il faut qu'on soit plus compréhensif, il faut qu'on soit plus ouvert et vraiment plus aidant avec les gens autour de nous et savoir les accommoder et leur apporter notre support pour qu'ils puissent être de meilleures personnes. Alors, je suis arrivée à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé. Si oui, donnez-moi un pouce, likez, laissez les commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Et on se reverra dans ma vidéo prochaine. Bye.